Alors comment allez-vous Ça va très bien Aujourd'hui j'ai été convié à cette conférence de presse ouais. ici Pour ce tour 2022 Chimaore Tu J'aimerais que vous m'en parlez un petit peu plus Que vous nous en parlez ben Moi ça fait pas mal d'années que je m'intéresse à la, à, à la musique Aujourd'hui on dit urbaine, après on dit actuelle Je préfère dire hip hop comme ça c'est plus clair donc quand on dit hip-hop, il y a tout le monde dedans, c'est-à-dire c'est un mouvement, c'est un, une discipline artistique avec de la peinture, avec du DJing, avec des auteurs, des interprètes et tout un mouvement avec un état d'esprit. Moi, quand j'ai rencontré la musique hip-hop, euh, j'avais l'âge de m'y intéresser. C'était impressionnant, les baggy shorts, la grosse radio sur l'épaule, c'est ça moi qui m'a marqué, qui m'a intéressé. Euh, Quelques années plus tard, euh, je me suis intéressé aussi à, à, à la langue maternelle. Et mm -hmm. c'est là que Shimahoreto est né. Ça veut dire que nous, on a commencé par écrire en français. Un jour, euh, le, la rencontre avec la culture était inévitable. Mm -hmm. Et puis, euh, ça c'était il y a 15 ans maintenant. Et 15 ans plus tard, euh, j'allais dire on reprend les, les mêmes et on recommence. Oui, parce que toutes les personnes qui sont réunies là sont des personnes que j'aime beaucoup, que je respecte. Et puis, euh, je ne pouvais pas faire ça sans eux parce que je n'ai pas fait ça tout seul. D'accord, alors ici, on va euh, présenter les artistes qui y a au niveau de ce tour 2022 Chimant Retu. Mm -hmm. euh, Vous-même, Bo mm House. -hmm. Alors, Gouboa, euh, Gouboa MC. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ce, à ce tour Et À ce tour, pour moi, c'est un tour complémentaire, en fait moi personnellement moi des parce que c'est quelque chose qui en fait qui me plaît qui m'apaise et qui, qui m'amène beaucoup de, de soulagement déjà moi-même et euh, l'effet d'être là réuni avec, avec tous les gens qu'on a commencé euh, ce monde hip-hop comme on l'a dit ça fait toujours plaisir ça fait plaisir qu'on se retrouve effectivement moi c'est Jadivani, je suis auteur interprète et euh, ça fait déjà plusieurs années qu'on a, qu a commencé à collaborer avec boss. C'est devenu comme un, comme un grand frère pour moi, tout simplement. Et euh, il m'a beaucoup aidé à mettre tout début. Il a, toujours, euh, il a toujours mis un grand accent sur le fait de pouvoir aider et de donner aux autres. Du coup, c'était tout à fait normal aujourd'hui qu'il m'appelle, qu'il veuille faire ce tour et que, et que je réponde présent. C'était aussi logique que ça. Et, euh, et aujourd'hui, je suis très content d'être là. Ça faisait un long moment où je n'étais pas revenu euh, sur l'île. Du coup, euh, ça, me, ça me permet moi de venir me ressourcer déjà dans un premier temps et de partager un bon moment avec, avec tout le monde. Ouais, euh, moi, c'est euh, chez MC. Je suis rappeur et producteur. Euh, on a beaucoup collaboré euh, avec Borousse. Euh, je, je, je fais partie des gens euh, on va dire qu'ils l'ont qu'ils validé on va dire euh, pour dire simplement qu'ils considèrent qu'il fait partie des génies dans notre milieu et euh, là quand il m'a appelé venir là déjà pour lui le revoir après tout ce temps et puis découvrir d'autres et revoir d'autres ça nous permet de nous ressourcer comme il a dit et de repartir sur de nouvelles bases donc voilà c'est naturellement que je suis là pour ce M. Maurette tout Bonjour, moi je m'appelle Willy Rambo euh, je suis de l'île de la Réunion, donc euh, Bous, moi je l'ai connu à Mayotte euh, où j'ai vécu de 2007 à 2012, et euh, quand il m'a rappelé il y a quelques mois pour euh, le projet Chimoro et tout, c'est avec plaisir et honneur que j'ai répondu présent. Entre temps, moi j'ai ouvert le premier centre de formation diplômant en musique actuelle de l'océan indien. On est sur la fédération FNEJMA, une fédération nationale. Mmh. Et le but est de montrer que nous, les îles, puisque pour moi on est cousins, mmh. il y a un terreau et un niveau euh, d'expression artistique qui est euh, juste extraordinaire. Et donc c'est avec grand plaisir que je suis là pour le côté prod, le côté instrumentiste, qui vont porter euh, la parole de, des MC qui sont là. Mmh. Moi c'est HMC. La moitié de Bohus donc euh, juste pour dire c'est le retour de Ben Khaled de Mayob, donc euh, j'ai plus rien d'autre à dire. Voilà. La bonne moitié, la meilleure moitié. <rire> alors je reviens sur vous, House euh, euh, Alors euh, le message euh, qui est caché euh, sur Fishima euh, quel est le message qui, qui va être <rire> envoyé ici euh, sur ce tour ben, je pour suis les pas, Je ne suis pas vraiment sûr qu'il y ait un message caché parce que tout est là-dedans. Chez mm -hmm. tout, c'est d'abord euh, des chansons que j'ai fabriquées. Il fallait trouver un titre pour expliquer tout ce que j'ai fait. Mm -hmm. Et c'est celui-là qui est sorti. Donc, ça veut dire que l'idée, c'était que le challenge, je dois réussir à écrire un album de 14 titres que en Shimaoré quelqu'un qui ne connaît pas vraiment, qui n'a pas le vocabulaire, qui a vécu longtemps à l'extérieur. Donc il euh, n'y a pas de message caché. Le seul mmh. message, c'est que la, euh, nous sommes nés euh, et héritiers d'une culture. Oui. On a passé beaucoup de temps à l'extérieur. Mmh. Et à un moment donné, bah, la question, c'est qui je suis moi Avant d'être artiste, avant d'être tout ça, bah, je suis un jeune. J'habite dans l'océan Indien. J'ai des ancêtres, j'ai des parents ils ont une culture et il faut que je m'en occupe il faut que je lui donne la valeur euh, qu'elle mérite Exactement. donc euh, derrière Chimaoré, il n'y a pas de message subliminal c'est que euh, on a, moi j'ai décidé et d'autres aussi de choisir le Chimaoré comme étant la direction artistique donc moi je n'écris que des chansons à Chimaoré depuis 2000, 2010 que j'ai sorti cet, cet album donc le message c'est aimez-vous comme vous êtes euh, soyez fiers d'appartenir à la culture de, de vos ancêtres et ce n'est pas un handicap. Oui. On peut euh, être dans sa culture, bien dans ses baskets, et apprendre d'autres langues. Ça nous a aidé, moi, euh, depuis ça, j'ai écrit en espagnol, j'ai écrit en, en, en français, j'ai écrit aussi en italien, tu vois. Mm. Ça veut dire que comprendre sa culture et aimer sa culture, et du coup, par extension, s'aimer soi-même oui. et s'accepter comme on est, mm. ce n'est pas un handicap. Au contraire, c'est une valeur ajoutée qu'on peut utiliser pour rencontrer le monde mmh. mmh. Tout à fait. alors ici on vous présente euh, le tour 2022 euh, avec ses dates ici 20 octobre euh, ACL Labatoire, l'abattoir le 21 octobre euh, le roule cavani le 22 octobre Bambo beach donc soyez au rendez vous les artistes vous attendent euh, avec euh, pleine joie pour euh, tour 2022 chez Marraux. et je vous présente le grand format des artistes qui sont ici et techniciens. Nous vous attendent le jour J. Venez nombreux et nombreuses pour savourer ce moment unique.